Avez-vous déjà entendu parler des offres à high ticket, euh, des offres haut de gamme Avez-vous déjà réfléchi à vendre des euh, programmes à plus de 1000 euros C'est Lingen, je suis business coach et euh, auteur du guide du blogueur. Euh, dans cette vidéo, je vais vous parler euh, des offres. Haut de gamme c'est quelque chose que j'ai commencé véritablement à mettre en application en euh, 2019 alors avant je vendais du, euh, du freelance donc c'était des offres à quatre chiffres mais euh, à partir de 2019 j'ai commencé à vendre euh, des offres de coaching sur trois mois et ça a fait toute une différence pour plusieurs raisons la première c'est que comme j'ai commencé à vendre des offres chères autour de 5000 euros euh, bah mon niveau d'exigence a commencé à être Beaucoup plus élevé qui a pour conséquence d'aider mon client beaucoup plus profondément par exemple je vais l'accompagner chaque semaine toutes les semaines pendant 13 semaines je vais lui offrir des cadeaux des bonus pour l'aider au mieux je vais mettre mon assistant mamadou à sa disposition s'il a besoin d'aide technique je vais tout donner et donc avant je réfléchissais quelle est la formule que moi je peux utiliser qui peut m'apporter le meilleur rapport temps, euh, gain sur temps passé, voilà. Je réfléchissais à moi. Et en fait, j'ai commencé à m'imaginer, mais quelle est l'offre idéale pour mon client idéal Qu'est-ce que lui voudrait Idéalement, qu'est-ce qui peut l'aider en trois mois à gagner un an, deux ans, trois ans de sa vie Et quand vous réfléchissez comme ça, vous ne pouvez pas vous dire, je vais vendre un truc à 500 euros, ni même à 1000 euros. Pourquoi Parce que vous allez dédier votre énergie, votre attention, votre temps de manière beaucoup plus pousser et donc c'est pour ça que je vous recommande pas de faire une offre haut de gamme juste pour gagner plus d'argent mais parce que vous voulez le meilleur pour vos clients. Et il s'avère que si vous le facturez pas cher, bah, vous n'allez pas être motivé et puis euh, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. Ok. Donc première raison de faire une offre haut de gamme, euh, c'est de pouvoir donner le meilleur à ses clients. Deuxième raison évidemment c'est de gagner plus d'argent, bien sûr. Et ça, c'est ce que j'ai compris. C'est que mes revenus augmentaient. Euh, j'ai fait en 2000, euh, 2019, 130 000 euros. 2018, 60 000. Euh, 2017, 30 000. Et donc, à chaque fois que je gagnais plus d'argent, j'étais content. Hein. Je me suis dit, ouais, c'est bien et tout, je gagne plus d'argent. Et en fait, c'était quand même difficile, mois par mois. Pourquoi Parce que quand vous gagnez plus d'argent, vous payez plus de cotisations et impôts. Okay quand vous avez une société une vraie société en, entre guillemets, la moitié de vos bénéfices repart à l'État sous forme d'impôts et de cotisations. Donc, il vous reste pas tant que ça. Et puis, bah, plus vous, vous progressez, plus vous avez envie de vous former, d'acheter des livres, de participer à des masterminds, d'avoir un coach, bah, ça coûte de l'argent. Donc, si vous vendez toujours des formations à 50 euros, 10 euros, c'est bien, mais ça ne va pas vous permettre euh, de gagner suffisamment pour vivre déjà. Pour euh, épargner, pour réinvestir en vous. Donc, vous avez besoin de gagner plus d'argent. Donc, premièrement, euh, ça vous permet de mieux servir vos clients. Deuxièmement, ça vous permet de gagner plus d'argent. Et j'oubliais, ça vous permet aussi d'avoir une équipe aussi. Et troisièmement, ça vous permet aussi de prendre le leadership, de prendre euh, une place de leader de marché. Et ça tombe bien euh, parce que je vais vous parler du sommet virtuel solopreneur juste après avec euh, un invité spécial. Et donc, euh, si vous voulez avoir une certaine autorité, euh, vendre des livres, pouvoir euh, créer des gros séminaires, avoir des gros partenaires, à un moment donné, il va falloir prendre une posture euh, de leader de marché. Il va falloir prendre une posture de « ben voilà ». Je n'ai peut-être pas 10 000 clients, ça fait peut-être pas 20 ans que je suis sur le web, mais j'offre de la qualité et du coup, je fais ça cher parce que ça correspond à la valeur que j'apporte. Et comme ça, en 2-3 ans, si vous avez des compétences, vous pouvez surpasser, dépasser beaucoup d'entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont lancés bien après moi. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et qui gagnent aujourd'hui plus que moi grâce à des offres haut de gamme. Donc, je voulais vous parler de ça parce que au Sommet Virtuel Solopreneur, qui aura lieu en février, on aura Julien Musy, que j'ai interviewé, qui est un véritable expert dans l'accompagnement euh, d'entrepreneurs qui veulent euh, avoir des, euh, des business. Euh, à 5, 6, 7 chiffres. Okay Lui-même a un business à 7 chiffres. Et donc, sa spécialité, c'est d'aider les coachs, notamment, à développer euh, des offres haut de gamme. Donc, Julien Musi sera là. Si vous vous inscrivez au Sommet Virtuel Surpreneur, vous pourrez accéder à sa présentation euh, durant la semaine du 10 février. Et on a aussi Can Magne, qui est aussi euh, spécialiste dans les offres haut de gamme et qui sera là pour vous aider à développer un business en ligne. Et évidemment, moi, j'anime avec mon équipe ce sommet virtuel sur preneur. Donc, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, passez une semaine intense avec nous, inscrivez-vous tout de suite et euh, on va se rejoindre déjà tout de suite dans le groupe Facebook en attendant le sommet virtuel.